camarades bonjour. Vous voulez changer d'emploi Pourquoi ne pas travailler chez Google Le géant du web. Vous voulez venir bosser avec votre chat ou votre chien C'est le rêve. Tout le monde connaît Google et l'utilise au quotidien. Mais personne ne sait vraiment comment ça se passe au sein de cette entreprise. Et pourtant il y a beaucoup à savoir car c'est un autre monde. Un monde où les employés cumulent les avantages trop cool, et sont chouchoutés par Google. Découvrez 12 secrets sur la vie des employés de Google dans cette vidéo. Et on vous prévient tout de suite. Vous allez être jaloux. Voici les 12 bonnes raisons de travailler chez Google. 1. Les employés peuvent être emmenés au travail gratuitement par le Google Bus. Ce bus confortable et équipé de la Wi-Fi les emmène jusqu'au travail et les ramène chez eux en toute simplicité. Et un bus confortable avec la Wi-Fi qui n'en rêverait pas 2. Vous avez un petit creux Pas de problème chez Google, il est possible de boire et de manger à volonté gratuitement. Google dépense pas moins de 80 millions d'euros par an pour nourrir ses employés. Le but est de leur faciliter la vie en leur fournissant des repas et des encases équilibrés au bureau quand ils le désirent. 3. Vous aimez votre chien Il vous manque lorsque vous êtes au travail Pas de souci chez Google, si vous avez un chien vous pouvez l'emmener au bureau. En effet Google considère que c'est quelque chose de positif pour les employés d'avoir la possibilité de venir avec leur animal de compagnie car cela leur permet de se sentir plus en confiance. 4. Google essaie de créer un climat de bien-être autour des employés. Avec des massages. Ainsi quand les employés réalisent le travail qu'on attend d'eux, ils peuvent gagner des massages gratuits qui leur sont procurés au sein du campus. Et pour se détendre entre deux réunions ça semble être plutôt un bon plan. 5. Il existe un desktop ouvert en permanence. Il s'agit du service d'aide interne où peuvent se rendre les employés s'ils si ont un quelconque problème avec un logiciel ou avec le matériel informatique. Plus besoin d'attendre des jours et des jours pour qu'on vienne réparer l'imprimante comme dans les entreprises classiques. Le bébé va bientôt arriver. Google a tout prévu. 6. Des congés parentaux spéciaux sont prévus chez Google. Le temps normal aux États-Unis de congé parental pour les mères est de 6 semaines. Chez Google elles ont le droit à 18 semaines de congés payés et les hommes à 6 semaines. Cela laisse le temps aux employés de s'occuper de leur nouveau-né. Une prime étant même prévue pour couvrir les dépenses engendrées par cet événement. 7. Vous souhaitez garder la forme pas de souci, Google vous propose des activités physiques, gratuites aux employés. Il est ainsi possible de suivre des cours de fitness, de gym, de musculation. L'objectif est toujours le même. Que les employés se sentent bien. 8. C'est un peu triste mais en cas de mort de l'employé. Google assiste la famille ainsi, pendant dix ans après la mort de l'employé Google verse chaque mois au conjoint, à la conjointe du défunt la moitié de son salaire. Un supplément de 1000 dollars par mois est également prévu pour chaque enfant du défunt employé. Bref, en cas de malheureux événement, les employés de Google savent que leur famille sera soutenue financièrement et c'est rassurant. 9. Google utilise la règle du 80 20 20e. Cela signifie que 20% du temps de travail des employés est consacré à des projets personnels. En effet l'entreprise considère que cela peut lui apporter des idées en interne et que cela permet aux employés de s'épanouir dans leur travail. 10. Le salaire moyen est de 94 000 euros. Bien sûr le coût de la vie est cher. Mais cumulé à tous les avantages qu'ont les employés de Google, ça fait un joli petit salaire qui peut leur permettre de bien avancer dans la vie. 11. Concrètement il est possible pour les employés de vivre sur le campus. Ils sont nourris, il est possible de dormir dans les salles de sieste, ou d'acheter un van et de dormir sur le parking du campus. Ainsi certains employés font le choix de vivre sur place plusieurs années en attendant d'avoir l'argent pour s'acheter une maison à proximité. Google. C'est plus qu'une entreprise. C'est un village. 12. Les Googlers peuvent avoir du temps en plus de leurs vacances pour vivre leur passion. En plus de leurs vacances, les Googlers ont la possibilité de s'accorder du temps en dehors de leur temps de travail pour vivre leur passion. Ils peuvent prendre jusqu'à un congé de 3, sans solde, dans des circonstances spécifiques. Les prestations de soins de santé sont payées pendant 3 mois. Les Googlers peuvent donc utiliser leur temps libre pour travailler avec des organisations à but non lucratif, des campagnes politiques, ou faire grandir d'autres projets communautaires. C'est une manière de garder l'esprit ouvert et de s'enrichir de diverses expériences. La vidéo vous a donné envie de postuler à Google Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Bon on vous avoue que seulement un candidat sur 428 est recruté mais pourquoi pas vous En attendant partagez cet article à vos amis, on est sûr que ça va leur vendre du rêve aussi. A bientôt mes très chers camarades.